Bon alors apparemment vous m'entendez bien c'est déjà pas mal alors j'ai essayé de faire court hein, parce qu'on est, on est comme lundi de Pâques quand j'ai pris euh, ce rendez-vous je n'avais pas prévu alors bah je vous souhaite euh, je vous souhaite, euh, une bonne écoute je vais vous présenter donc je suis Régis de vos partenaires national France MLC et je vais vous présenter donc, MLC Engineering, précisément Société d'ingénierie. Je suis, euh, comme je vous ai dit, le partenaire national France, mais aussi, et en premier lieu, euh, investisseur dans ce projet. Je dis bien investisseur, même si je ne suis pas un conseiller en investissement, et particulièrement en France, c'est particulier. Il s'agit bien d'un projet de, qu'on appelle en anglais crowdfunding, mais plutôt en français, de financement participatif. Ça, c'est important de comprendre où on est. Nous sommes le lundi euh, de Pâques 2023, le 10 avril. Je situe toujours, euh, je donne toujours un, une date. C'est important puisque ça sera enregistré et euh, nous allons parler dans, dans le système d'évolution et d'étape. Donc, dans, dans six mois, ça sera différent. Donc, vous voyez à l'écran, hein, euh, création et mise sur le marché. Euh, donc, euh, dans le monde hein, international, d'un système de surveillance euh, continue de la glycémie, donc, je, on, on abrège en anglais CGM. Hein. Alors, des statistiques qui datent toujours un peu hein, de 2021, donc, euh, ça s'est encore évolué certainement. Il hein, faut bien comprendre qu'on est dans le, dans la MedTech, donc, euh, technique médicale. Euh, 5, plus de 530 millions de de, de diabétiques dans le monde et puis sûrement euh, la, mo la moitié en plus. On devrait, on devrait être plus proche des 1 milliard que, que, que des 500 millions. Voilà, à savoir que bon, ça touche absolument tout le monde, quelles que soient les, les raisons. Alors, je ne suis pas non plus médecin, hein. j ai, j ai, euh, mais je pense que tout le monde comprend ce que la problématique de, du diabète... Hein, c'est quand même bon, c'est un fléau de notre temps qui peut être euh, contrôlé. Hein. Après, euh, je dis bien contrôlé. Hein, on n'est pas là pour soigner. Hein. Donc c'est un contrôle. Et vous allez voir euh, encore d'autres informations sur l'évolution. Euh, hein. On a on a eu un, une actualité qui parlait de 50 ans de développement de CGM. Donc là, on est passé sur du, du glucomètre euh, classique, donc euh, avec piqûre, ponction, euh, hein, piqûre dans le doigt, un hein, savant euh, entre 3 et 15 fois par jour. C'est extrêmement contraignant et il n'y a pas de distance possible pour, pour surveiller ça, puisque c'est en direct avec des lamelles. Donc euh, je pense que certains connaissent ce système. Maintenant, on n'est plus passé depuis plusieurs années sur du CGM avec le contrôle de surveillance continue. Ça permet de faire une surveillance 24 heures sur 24 et ça, c'est très, très important. Donc, on a bien compris que le premier système est en train de, de disparaître. Il disparaîtra un moment ou un autre. Hein. Tout ce qui reste, c'est euh, vous allez voir, c'est les moyens d'accéder à un produit puissant euh, en continu, mais euh, moins cher, qui, qui existe, et vous allez voir pourquoi. Donc, là, je vous montre pourquoi il faut faire une mesure euh, en, en direct, hein, puisque là, on est euh, bah, dans la journée, euh, ça fluctue beaucoup, et bah, quand, quand c'est très bas, ou voire très haut, euh, c'est pas bon. Hein. Donc, euh, on est en hyper glycémie, c'est un peu, euh, on ne sait pas, mais ça fait quand même des choses dans le corps et euh, c'est toujours bien de réagir et de prendre les mesures nécessaires. Hein, ça, c'est un médecin qui le propose pour, euh, pour ce genre de, de situation. Hein, donc, ça peut aller très loin, on sait très bien, euh, jusqu'à jusqu des comas. Hein, donc là, euh, avant de l'oublier, je vous ai parlé de financement participatif, mais j'ai signé pour cela, mais avant tout, pour un projet humanitaire à l'échelle mondiale. Voilà. Ça, c'est dit, je ne l'oublierai pas. Donc, vous voyez encore des statistiques, Il vous un... voyez le diagramme, donc si on relie les points, bah, effectivement, euh, bah, dangereux pendant une heure. Euh... Voilà, je pense que ça n'a pas besoin de trop de commentaires là-dessus. On comprend tous qu'avec la fluctuation, eh il faut surveiller. Donc, qui surveille actuellement Eh bien, on a deux, deux mastodontes. Hein. Euh, freestyle Libre et puis euh, Dexcom, hein, donc ce sont les, les leaders. Il n'y a pas que, hein, mais c'est eux qui ont quasiment le monopole du, hein, du, du marché. Hein. Et on a des produits qui, valent, euh, qui sont de allez, 160 dollars pour le mois, 80 hein, dollars sur 14 jours et 240 dollars euh, sur le mois. Donc, euh, pourquoi Parce qu'il faut changer les éléments. Et je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure. Euh, on doit changer puisque ce n'est pas, pas un truc simplement électronique. Hein? C'est aussi, euh, euh, je vous le dis tout de suite, hein? il, y a, il y a des choses qui sont dedans et qui disparaissent, hein? euh, des enzymes ou des choses comme ça. Alors, je peux pas vous dire précisément. Si vous avez suivi le justement le, le détail des, de la conférence de Ivan Saltanov, donc j'en profite pour le présenter, c'est le grand patron. Hein, le C, euh, CIO en anglais le, de, de CGM donc de euh, CGM Fly hein, parce que le nom est bien CGM Fly et vous allez avoir après hein, le chiffre d'affaires de ces sociétés. Alors je vais avant arrêter OK. Alors, 2, milliard, 2 milliards, 3 milliards 300 millions pour Freestyle. Donc, ça se passe de commentaires. Hein. Et je pense que c'est encore plus maintenant. Il y a un pourcentage, ça, il y a une progression euh, du chiffre d'affaires puisque on est dans un, dans un univers. Euh, voilà. Donc, euh, je vais désactiver le son. Voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe eh bien, on, Avec une basse concurrence des entreprises, donc quasi monopolistique, euh, coût élevé des produits, vous l'avez vu, et donc pas d'accès euh, pour tout le monde à, à ces systèmes, euh, on va dire, de, de dernière génération. Et eh bien, c'est là où se situe, où on va faire, euh, où entre-jeu, on a vraiment un très, très gros euh, marché euh, à intégrer donc, le centre d'ingénierie, hein, je vous en ai parlé, MS Engineering. Donc, je vous laisse regarder, hein, c'est les tâches principales. Euh, donc, j'avais bien dit qu'on était dans la MedTech. Hein, euh, il y aura de, la conception, la certification qui est très importante de la, de la technologie dans chaque pays. Ça peut prendre, de, bon, ça prend plusieurs mois et ça dépend des pays, c'est plus ou moins long. Donc, tout ça, ça a un coût, ça a un temps hein, de développement et puis, euh, c'est fait par la société. Je vous rassure, nous, on a une seule chose à faire, c'est de, disons, deux choses. La chose la plus importante, c'est bah, d'aider au financement, vous allez voir, de ce projet-là. Et la deuxième, bah, c'est pour vous et pour euh, de suivre l'évolution hein, de, de ce projet. Donc, on peut dire qu'on a la part belle par rapport à la société qui prend évidemment tous les risques de développer ce projet. Hein, puisque bon faut ils vont au charbon hein. c'est c'est pas simple hein. c'est de la technologie hein, de la medtech. Euh, il y aura aussi il y a aussi de l'intelligence artificielle dans tous ces dans tous ces, ces produits euh, à savoir aussi et avant d'oublier de parce que je n'ai pas cité la dernière fois c'est un premier produit de la société hein, et là ils font très fort avec ce produit là avec une avec une clientèle potentielle euh, gigantesque eh bien, euh, il y aura d'autres produits qui vont se faire sûrement en contrôle mais d'autres d'autres systèmes de contrôle et pour l'instant on est sur celui-ci donc l'offre hein, c'est la création je vous en ai parlé de son propre produit hein, je dis bien propre produit parce qu'ils ils vont, ils vont déposer des brevets alors j'ai entendu qu'il en avait il y allait en avoir jusqu'à jusqu'à 10 voilà jusqu'à 10 donc euh, pour, et puis différents modèles pour, pour s'adapter au pays, hein, pour s'adapter aux au moyens financiers de, de la population d'un pays. Hein, donc, euh, on va avoir différents systèmes qui vont, être mis, qui vont être mis en place. Donc, je laisse regarder, hein, je ne vais pas vous lire tout ce qu'il y a à l'écran, puisque vous avez ce document dans le back-office pour ceux qui sont inscrits, et puis vous aurez le replay. Voilà, donc, ah. voici ce qui résume l'image. Hein, donc, vous voyez, je suis bien en direct, j'ai mon petit chien qui aboie. <rire> donc, l'avenir est entre nos mains, effectivement. Donc, euh, bah, vous voyez, vous avez compris qu'il y a un patch hein, qui se met sur le bras et puis un système euh, bah, sur smartphone. Hein, donc, euh, quasiment tout le monde a un smartphone maintenant, donc un, un logiciel. Donc, tout ça, ce n'est pas très compliqué à, à mettre en place, mais c'est tout ce qu'il y a autour qui coûte cher. Le produit lui-même en développement, ça, ça coûte quand même relativement cher, mais tout ce qui va être mis en place après, c'est là où on a besoin d'argent. Et je vous voyais tout de suite en dessous, vous voyez 40, c'est 40 millions de, de, de dollars, un hein, montant total des ventes. Donc, on parle des, on parle des packs, là, que je vais vous présenter après, mais la société est très généreuse, hein, c'est-à-dire qu'en en contribuant, en devenant copropriétaire de l'entreprise, euh, en achetant de ces parts d'investissement, comme je vous ai dit, eh bien, avoir distribué 50% hein, de, de ces parts, hein, qui s'élèvent à 20 milliards, donc 10 milliards pour nous de parts possibles. A savoir qu'il y en a encore beaucoup, mais on, ça évolue suivant les étapes. Donc, on a 17 étapes de, fin, de, de financement, à savoir que certains vont aller très vite, je vais vous expliquer pourquoi, surtout au stade CID. Là, on est encore au stade précide. Précide, hein, donc euh, une graine euh, en train de germer, et de l'étape 1 à 7, et on en est à la 4. Vous voyez, donc c'était quand même assez rapide. Hein. Donc euh, on, en, on en est à la 4, c'est passé. Euh, le financement bah, total, vous voyez, pour euh, ces étapes 1 à 7, c'est 2 millions de dollars en totalité, parce que la société, vous verrez, euh, qu'elle n'a pas tout, tout d'un seul coup, parce que elle propose des packs, on va dire, vraiment accessibles à tout le monde, puisqu'elle permet de payer par échéance. Vous le verrez après. Donc là, c'est la description de 15% de départ pour la précide. Pour le stat et là, c'est là où de l'étape, c'est toute l'étape, hein, de, de 8 à, à 17. Alors, on va 18, mais bon, hein, c'est un plan, hein. on est d'accord. Euh, il y a des dates, donc 2024, 2025. Euh, pour ma part, c'est tout à fait euh, raisonnable. Hein. Je vais refermer. Voilà, je vais désactiver le son. Parce que j'ai de l'écho ici. Alors, je vous demanderai de, de fermer le Brutus. Je le désactive. Voilà, merci. Alors, je repars. 2025. 5 millions de, de dollars pour le financement qui est requis. Hein? Donc, ça, c'est ça peut aller très vite. Parce que euh, Ivan Saltanov le, le fondateur, a déjà euh, des pistes avec de grands investisseurs. Hein? Donc, euh, comme ce n'est pas cher… Euh, et même euh, à l'étape 8, ça ne sera pas cher pour des grosses euh, sociétés de financement, ils vont prendre un, un, un gros, gros paquet de packs et de parts. Donc, ça risque d'aller, euh, comme c'est indiqué, 2025-2027. Hein Donc, euh, on est basé sur des chiffres, euh, on va dire, exacts, c'est-à-dire 100 000 utilisateurs. Ça a été calculé comme cela. Hein, ce n'est pas, pas spéculatif, 100 000 utilisateurs, ça fait 2,5 2, millions d'unités de vente. Si vous vous amusez à calculer, ce n'est pas difficile, vous, vous comprendrez combien vaut un produit. Hein? Donc euh, là, il y a besoin de 20 millions de dollars, hein? Donc c'est encore une bonne partie de la so euh, des parts de la société. Et là, on est dans ce qu'on appelle dans, dans la mise à l'échelle, c'est-à-dire l'élage l'élargissement de la géographie des ventes. Donc, c'est un petit peu partout, des chaînes d'approvisionnement. Je rappelle, 40 millions de dollars, ce n'est pas trop pour, pour faire ce genre de choses. D'autres sociétés demanderaient quasiment 10 fois plus. Voilà. Donc, ça va évoluer. et Au, au, oui, au, bien mesure, bien, au fur et à mesure de l'évolution, bon. il y aura 2030. Alors, je vais encore fermer un micro, je ne sais pas qui parle. Merci. Voilà. 2030, donc euh, IPO, donc là, j'y vais avec des pincettes toujours parce que euh, là, c'est 500 millions de dollars et c'est l'entrée en, en bourse, 2030, hein ça peut être 2035, parce que je sais que beaucoup adorent la, les entrées en bourse, moi, je ne les aime pas parce que c'est à double tranchant. Moi, je préfère que la société fasse des bénéfices et nous les redistribue et après, que ça rentre en, si elle est solide et qu'elle rentre en bourse, pourquoi pas Voilà mon avis. Après, chacun fait ce qu'il veut, mais ce n'est pas un signe de, de, de, de réussite, de rentrer en bourse, mais ça permettra effectivement d'avoir d'autres euh, financiers beaucoup plus importants. C'est surtout là-dessus. Hein, mais il euh, faut quand même avoir déjà une bonne assise pour, pour entrer sur un marché que hein, euh, certains connaissent de la bourse. Donc, maintenant… Et ça c'est très important. Si vous n'avez qu'une chose à retenir ici, c'est le coût actuel, c'est variable hein, suivant les packs, de 0,1 dollars. donc 0,1 centime de dollar. C'est pas des chiffres qui existent. Hein. Vous n'avez pas une pièce de 0,1, ça n'existe pas en, en réel. Hein. Donc c'est un dixième de centime la part. Alors, c'est autrement dit, euh, ce sont des, des, des pougèmes. L'objectif, donc, on part sur un, un dollar. Je dis bien, c'est un objectif, ce n'est pas une, euh, je dirais, une obligation. On est parti sur un dollar suivant des critères, justement, d'utilisateurs, de clients. On est dans de la clientèle. Hein. Donc, on a un objectif de, de 20 milliards là-dessus. Donc, euh, c'est extrêmement puissant. Gagner de l'argent avec la croissance de l'entreprise. Donc, euh, là, on parle bien de 1000%. 1000%, euh, à savoir que les 50%, on a dit, ça va jusqu'à 50%. J'insiste là-dessus, jusqu'à 50%. Au fur et à mesure, quand on aura les 100 000 clients dont je vous ai parlé auparavant, on est sur du 30 du montant départ par distribué. Donc voilà, tout ça, euh, ça c'est à titre indicatif, mais c'est sur contrat. Ça sera sur contrat, tout, tout sera expliqué. Il faut bien hein, vous engager de faire une traduction en français, parce que ça sera en anglais, ça ne sera pas traduit, parce que c'est trop compliqué avec tous les pays qu'il va y avoir en Lice. On est déjà plusieurs centaines, il y a, plus, il y a déjà plusieurs dizaines de, de pays, qui, de personnes qui ont investi de, dans différents pays. Donc c'est assez énorme. Alors, rappel, 537 millions, et là, euh, on va passer un exemple tout de suite après, mais on a des packs de 1000 à 50 000 dollars, et vous verrez qu'il y a même moins. Alors ça dépend ça, ça du dépend pays où, où vous êtes. Et les investisseurs stratégiques dont je vous ai parlé, eux qui ont, ont pas les poches... Euh, <rire> Bon, les poches bien garnies, euh, des packs de 100 000 à 2 millions. Il n'y en a pas encore. Hein. Alors, ça peut être fait sur demande directement auprès d'Ivan Saltanov, mais là, ce n'est pas dans le back-office. Vous pouvez prendre d'ailleurs plusieurs packs à 50 000 si vous avez ce genre de moyens. Donc, on va passer à un exemple parce que c'est ce qui vous intéresse, je suppose. Si vous êtes là, c'est pour savoir ce que vous êtes, la possibilité de gain. Je dis bien la possibilité. On a 10 000 donc euh, pour un investissement de 10 000 ça peut être sur, euh, sur 10 mois, donc 1 000 par, par mois, ou encore moins, plus, non, plus avec plusieurs euh, 20 échéances, voire 25 ou 30. Euh, 30, je ne sais pas pour les 10 000, mais en tous les cas 20, ça fait 500 dollars par mois. Regardez, à la fin, vous aurez 10 millions de parts, plus ou moins. À étape 4, on en est un, peu, un tout petit peu en dessous, mais on, on approche des, des 10 millions. Eh bien, on est bien sur du fois 1000. On n'est pas sur du fois 1000%. On est bien sur du fois 1000. Hein? 10 000 dollars fois 1000, ça fait 10 millions de dollars. Donc, 10 millions de dollars, attention, en part. Et dans l'hypothèse que la part un, un euh, fasse un dollar. Et donc, vous, vous toucherez des, des dividendes à vie de la société euh, en fonction du nombre de parts que vous aurez et suivant le montant euh, unitaire des, de la part, de, des dividendes de la part. Hein. Donc, normalement, ça se fait euh, une fois par an, mais ça peut se faire une fois, deux fois par, deux fois par an, voire euh, par euh, euh, quatre fois, hein, donc euh, tous les trois mois. Hein, C'est suivant la société, comment elle décide si elle a beaucoup de dividendes à distribuer, bah, tant mieux, on en aura euh, régulièrement. Mais en général, c'est une fois par an au départ, euh, ce qui est déjà pas mal. Surtout si vous avez pris ce genre de pack, il euh, y a de quoi être heureux. Donc, je vous parle de ça. Chacun prend ses... doit se donner des objectifs. Alors, les objectifs, l'objectif le, minimum, moi je dirais, euh, c'est viser un million de parts. Ensuite, on a euh, d'autres objectifs. Là, vous en avez un devant, devant les yeux, 10 000 dollars. Pour ma part, euh, je vise les 50 millions de dollars. Donc, 50 millions de parts. Donc, ça sera au fur et à mesure. On peut en prendre, euh, hein, euh, pas tout d'un coup, hein, parce qu'il faut quand même les financer. Hein, mais ça vaut vraiment, vraiment le coup. Voilà, donc j'ai terminé là-dessus. Je vais passer maintenant eh bien, à ce dont je vous parle depuis tout à l'heure, c'est-à-dire les parts. Alors, j'entends encore quelqu'un qui parle. Là, je vais couper un micro. Voilà. OK. Donc, c'est parti pour… Alors, hein, ce n'est pas enregistré. Hein. On est vraiment en direct. Hein. On est... On est là euh, ensemble. Euh, et c'est pour ça que je suis un peu gêné par ceux qui, qui parlent derrière parce qu'il y a de l'écho. Donc, je vous ai dit que on va parler maintenant des PAC. Alors, les PAC c'est vraiment euh, la, chose, la seule chose qu'il va falloir que vous compreniez bien. Donc, je vais passer... Euh, 10-15 minutes pour euh, vous les expliquer et, en tout cas, l'essentiel, hein, comprendre comment ça fonctionne et après, pour pouvoir faire votre choix. Donc, je vous ai dit qu'il y a des, des packs à 1000 dollars, mais alors, ça dépend vraiment des pays. On peut commencer à 100 dollars. Pour l'Afrique, je pense que c'est ça. Euh, de toute façon, c'est indiqué dans votre back-office. Je pense que pour l'instant, ils ont été très généreux. Il y a la possibilité de le faire. Alors, OK, 100 dollars une fois. Alors, regardez bien les colonnes importantes. La colonne la plus importante, bah, c'est le, le prix à payer. Hein, voilà, Les mensualités et surtout la valeur de l'escompte qui correspond euh, donc aux parts qui sont dans le pack. Et ça, c'est important. La valeur de l'escompte, c'est simplement le nombre de parts divisé par ce que vous avez payé en totalité. Donc, en l'occurrence, sur le premier pack, 74 538 par divisé par 100, ben, ça fait 545. Bon, bien sûr, il y a des virgules, les 38, on ne compte pas. Mais c'est comme ça que vous comprenez la, la valeur de la part facilement, l'escompte. Donc, l'escompte, je vous en ai parlé, hein, sur, les 10, sur les 10 000 dollars, on est à peu près à 10 millions. Alors, vous verrez que c'est un petit peu évolué, mais... Euh, on vise quand même le x le 1000, voire le x 900, le x 800, ce qui est énorme, ce qui est énorme euh, dans, bah dans un, pour, pour, pour un investissement de ce, hein, dans une société. Alors, j'espère que vous avez compris euh, comment, on, comment on calcule la valeur de l'escompte. On a donc un pack à 100 dollars en une fois, 250 dollars en une fois ou en dix fois. Donc, on peut payer par échéance. Donc, 25 dollars, je vous ai dit, c'est absolument accessible à tout le monde, d'autant plus, et je vais vous montrer comment on fait, euh, on peut payer par carte bancaire et quasiment partout dans le monde. Je dis bien quasiment parce que la, la plateforme est prévue pour un paiement euh, international partout, mais après, il faut encore tester dans certains pays. Mais bon. C'est vraiment euh, très, très intéressant pour tout le monde puisque, hein, sauf si vous n'avez pas de carte bancaire ou que pour une raison, vous ne voulez pas parier par carte bancaire, vous avez d'autres solutions qui sont un peu plus techniques comme la crypto-monnaie et euh, il y a aussi Perfect Money qui est intéressant. Mais voilà, il y a pas... Et puis, il y a aussi euh, toute la crypto-monnaie qui a été rajoutée. Mais là, il faut quand même s'y connaître un petit peu. Donc, revenons au pack à 500 dollars. Toujours le même principe tous les packs fonctionnent sur le même principe, paiement possible en une fois ou en plusieurs fois, c'est-à-dire en plusieurs échéances. Hein, C'est le terme exact, il parle d'échéance. Donc là, 500 dollars ou en 10 fois, 50 dollars par mois. Vous imaginez quand même que ce n'est pas, pas la mer à boire, hein, 50 dollars par mois. Et là, on arrive à un escompte supérieur à 800. Ça commence à être super intéressant. Mais si vous êtes capable de prendre un pack à 500 dollars, eh bien, vous pouvez prendre un pack à 1 dollars avec un peu plus d'échéance, mais vous payez toujours 50 dollars par mois. Et ça, c'est la grande force euh, de, de ces packs qui sont proposés euh, par, euh, par la société. Hein, vous voyez, vous pouvez payer une fois. 1 000 dollars, effectivement, vous avez un escondre plus important. Mais hein, et 50 dollars, je pense que c'est tout à fait accessible pour n'importe qui. Mais on va aller encore plus loin. Parce que là, on a un pack à 1 500 dollars, certes, un petit peu plus loin, mais toujours 50 dollars par mois. Et là, ça commence à être chaud puisque on a dépassé le million, le million de parts. Hein, moi, je vous, ai, je vous ai dit il y a, pas, il y a quelques minutes, donnez-vous un objectif. Si vous voulez, euh, l'objectif d'un million, un million de plus d'un million de parts en l'occurrence. Eh bien, prenez. Et si vous avez peu de moyens, prenez un pack à 50 dollars sur 30 mois. Hein. Euh, C'est facile d'économiser. Euh, dans certains pays, pas dans tout, j'en je suis, je, suis conscient. Mais en France, bon, 50 dollars, ça reste tout à fait raisonnable. et bah, Surtout pour avoir euh, une possibilité de d'un million de dollars. Alors, je vais passer. Vous voyez, toujours, on peut payer en une fois, mais il faut avoir, avoir euh, la, la dispo euh, directement hein, pour payer en carte bancaire. Bon. 1500, c'est possible. Pour ceux qui ne veulent pas s'embêter ben et qui ont les moyens, je conseille un paiement une fois. Comme ça, hein, comme je vous ai dit, on a le rôle le plus facile. Hein. On paye et on attend, on regarde, on suit l'actualité de l'évolution de, de la société et du produit. Et euh, voilà. Et, et on, Quand on a payé un, un pack directement, ben on peut reprendre un autre. Hein. Savoir qu'on peut en prendre plusieurs à la fois. Plusieurs à la fois, c'est possible. Mais euh, c'est important d'assumer toutes les échéances. Hein? Si vous prenez plusieurs packs et vous, vous assurez pas les échéances, eh bien, je peux dire que vous n'êtes pas gagnant. Pourquoi Parce que les packs fonctionnent de cette manière-là. Si, la société vous permet de payer en X fois, en 1, 10, 15, 20, 25, 30, euh, 30 mois, mais la contrepartie, c'est que vous allez avoir un échéancier des parts tous les mois, et le dernier est celui où il y a le plus grand nombre de parts. Donc, si vous vous arrêtez entre temps, vous aurez les parts que vous aurez achetées, mais vous ne serez pas à, à, à l'escompte qui est indiqué là. Ça, c'est très, très important à comprendre. Pourquoi Parce que c'est gagnant-gagnant. Par rapport à vous, vous faites une promesse d'aller de payer jusqu'au bout et la société, elle, elle a la promesse, de, notre promesse, de payer jusqu'au bout, et elle, elle, elle peut dire à, à des à des, on va dire le mot, à des banquiers de leur prêter de l'argent. Hein. 1500 dollars, si vous donnez 50 dollars par mois, ou 30 mois, voilà. N'oubliez pas qu'il faut financer. Donc, les 30 dollars, les 50 dollars, 50 dollars, ça fait peu. Hein. Mais la société s'engage avec vous pour pouvoir financer au plus vite ben les projets, parce que quand on a une machine à acheter, on va dire, ah ouais, mais bon, j'ai des... <rire> des financeurs, mais bon, il faudra attendre deux ou trois ans. voilà ben C'est très important, parce que si vous ne voulez pas attendre dix ans ou vingt ans pour les premiers, eh bien, la société fait le nécessaire, mais elle a besoin de votre sérieux. Voilà, ça a été dit, hein, parce que ça, c'est important, et moi, je, en tant que partenaire, je n'aime pas trop aller réclamer, aller dire aux gens, euh, voilà, vous avez oublié les échéances, tout ça. Ça peut arriver, Ça je fais un, un aparté, ça peut arriver. Si ça arrive, euh, le PAC est désactivé au bout de quelques jours après l'échéance non payée. Ça peut arriver et c'est possible de la réactiver, mais il faudra payer les échéances euh, qui n'ont pas été euh, payées entre temps. Mais ça, il faut faire une, une action euh, euh, avec le SAV. C'est possible, mais bon, si on peut éviter, c'est toujours mieux. Hein, ça fait moins de charges de travail pour tout le monde. Donc, je vais passer après rapidement pour le reste. Vous avez compris le principe. Vous avez tout ça dans le back office. C'est votre choix. 2 000 dollars, 3 dollars. Je vais vous parler quand même de mon, de mon choix initial. 5 dollars. Je voulais mettre à peu près 250 dollars. Donc, j'ai pris le pack à, à 7 500 dollars parce que, je vous répète, mon, mon objectif était de et est. Hey, pas été, est de 50 millions de parts. Donc, pour arriver à cet objectif, j'ai pas 50 000 dollars sur moi. j'ai pas la possibilité de payer des échéances élevées, vous verrez. Hein. Et donc, moi, j'avais euh, un budget de 250 dollars, entre 250 dollars et 400 dollars. Donc, j'ai pris ce, ce pack-là au départ. Et en fait, j'ai eu un regret parce que j'ai voulu prendre un un pack à 15 000, et donc j'ai pris deux packs à 7 500. Donc, je paye le même prix, mais j'aurai un peu moins de parts euh, vers la fin. Ce n'est pas grave, c'est un, un calcul que je n'avais pas prévu, puisque j'avais prévu de mettre 250 dollars, et maintenant, je peux mettre 500, mais ce n'est pas grave. Donc, euh, j'ai repris deux packs, donc je paye deux packs de 250 dollars. Donc, euh, tous les mois, 500 dollars. Euh, vous voyez, c'est vraiment un choix personnel, et bien sûr, financier, n'allez hein, euh, pas dépenser l'argent que vous n'avez pas hein, pour, pour votre ménage, pour, pour, pour le quotidien. Donc voilà, ça c'est très très important à comprendre. Donc on peut prendre des packs importants, mais là ça commence à il va falloir assumer les mensualités. Vous voyez, un pack à 10 000, ça commence à 400 dollars sur 25 mois, 500 dollars sur 20 mois. Bon, vous avez compris que euh, je pouvais prendre ce, ce, ce pack-là, mais j'aurais préféré même prendre ce pack. Il y a un pack à 12 000, j'aurais pris ce pack à 15 000. Hein j'aurais eu, je vous le fais grosso modo, un million de parts de plus. Mais c'est un choix de départ et surtout financier. J'espère que vous avez compris, je vais passer rapidement à 17 500, 20 000, 25 000 dollars. Bon, ça concerne quelques personnes, je sais qu'il y en a qui ont, qui ont bien fait de prendre ça, ils ont les moyens, je sais que ça peut être un peu dur surtout ces temps-ci, mais franchement, euh, euh, j'aurais pu, euh, en, faisant de, <rire> en faisant des sacrifices, euh, aller, euh, aller jusqu'à 25 000 dollars, ce qui est la moitié de mon objectif. Donc, euh, voilà, après 50 000 dollars, je passe, pour ceux qui ont les moyens, bah, tant mieux. Hein. Voilà. Maintenant, je vais vous montrer euh, comment faire le paiement par carte bancaire, parce que c'est vraiment simple. Je ne vais pas vous montrer le back-office parce qu'il est, il est relativement facile à comprendre. Et si, si vous voulez, ben, euh, je ferai un atelier là-dessus pour préparer des documents pour, pour, pour cela. Mais euh, sachez que, ça c'est important aussi, que vous avez un back-office qui a été testé par des milliers, voire des centaines de milliers de personnes parce que Ivan Saltanov est propriétaire de ce... Hein, Ce n'est pas un, un, un logiciel, un programme qu'il a acheté. C'est son programme. Hein, donc, le back office, euh, il peut y avoir des bugs, mais il est super stable. Et ça, c'est important. Et c'est quand même extrêmement bien fait. Vous avez des rappels, par exemple, par mail, une ou deux fois avant l'échéance. Donc, vous ne pouvez pas l'oublier. Ça peut tomber dans les spams. C'est toujours des choses. Mais franchement, pour le suivi, il y a un calendrier, un échéancier pour voir tous les paiements que vous aurez à faire et le nombre de parts que vous aurez à chaque fois. Voilà, c'est vraiment formidable. Et pour terminer, ça, ça sera la quatrième partie pour ceux qui le souhaitent. Vous avez bien compris que l'argent ne va pas tomber tout de suite, mais vous avez la possibilité déjà d'amortir ce que vous payez en échéance, vous les packs que vous avez payé. Donc, ça s'appelle market, le marketing qui est disponible pour MLC et vous avez euh, la possibilité de, bah, de, de gagner plus que ce que vous allez dépenser. Ce n'est pas obligatoire. Hein, je sais que ce n'est pas. Voilà. Donc, cette partie-là, euh, après la troisième partie où je vais présenter le paiement par carte bancaire, eh bien ceux qui veulent la suivre, je, je vais vous montrer comment ça fonctionne. C'est pas compliqué euh, et ça peut rapporter euh, gros. Donc, voilà. Maintenant, je vais vous parler euh, du paiement par carte bancaire euh, qui est devenu voilà. quelque chose d'international. Alors, on va, ne on va, par... va pas partir de, de tout le début. Je pense qu'un certain nombre de personnes ici sont déjà inscrites. Donc, comment ils se sont inscrits ben, Ils ne se sont pas inscrits avec la société, parce que la société ne va pas aider tout le monde. On est là, hein, vous êtes, euh, et je vous en ai parlé tout à l'heure, du, du marketing. Si, si un ami vous en a parlé et que vous allez vous inscrire ailleurs ou avec un autre, euh, ou directement avec la société, je pense que ça ne va pas lui faire plaisir, hein, parce qu'il euh, a eu du temps pour cela. Il, il doit vous avoir envoyé son lien d'affiliation. Ben, ceux qui travaillent sur Internet, ils savent ce que c'est. C'est tout simplement savoir à qui qui est euh, à, à une personne. Et ça, ça paraît logique. Hein. Hein, si vous envoyez quelqu'un et que vous ne don, lui donnez pas l'adresse, hein, un endroit, bah, il ne trouvera jamais. Hein. Et donc, euh, voilà. Ça, c'est ça existe partout, un hein, lien d'affiliation, mais c'est important. Certains ne connaissent pas ou certains ne comprennent pas, mais c'est vraiment très, très important. Euh, si vous êtes inscrit avec la société et que vous l'avez fait par erreur, Hein, vous pouvez aller demander à, votre, à la personne qui vous en a parlé, parce que ça arrive. Hein. Mais le problème, c'est que pareil, il ne sera jamais, sauf a de, entretenu des liens avec vous et qu'il débattez vous. Hein. Ah ben, bah, je me suis inscrit. Ah bon, avec qui Ah ben, bah, je ne sais pas. Voilà, ça arrive. Et ça arrive plus, plus souvent qu'à <rire> qu qu qu qu qu l'accoutumée, comme on dit. Mais hein. c'est comme ça. On va dire c'est le jeu. N'oubliez pas que euh, vous êtes dans un jeu financier. Hein. Euh, vous, vous faites un pari et le pari c'est pas c'est pas de la loterie attention hein. c'est un produit euh, qui existe qui, on, qui va qui, qui va se développer qui a de la clientèle là on n'est pas du tout dans un on est dans un pari de société euh, ce qu'on appelle euh, hein, si vous avez suivi au départ c'est qu'une startup qui devrait euh, Arrivé au statut de licorne, licorne, c'est plus d'un milliard de chiffre d'affaires. Les sociétés donc, que je vous ai présentées sont au-delà au de ça, hein, au-delà du milliard. Donc, je pense que ça sera aussi, euh, dans la moindre mesure, l'objectif de, de la société dans, dans, dans, dans le démarrage. Mais au fur et à mesure, ça, va, ça ne peut qu'augmenter puisqu'on a 30% de croissance chaque année. Hein vous êtes dans, un, dans, une, dans une société qui évolue euh, avec un potentiel toujours... Euh, suffisant pour pour gagner de plus en plus d'argent en étant moins cher que largement moins cher que la concurrence mais tout en permettant d'avoir des bénéfices donc ça c'est génial c'est c'est franchement on est vraiment dans du gagnant gagnant dans ce système je le répète hein, c'est pour tout pour, pour tout le monde une possibilité de gains donc vous êtes inscrit vous avez euh, validé votre compte vous avez euh, vous recevez un je rigole parce que j'ai beaucoup de personnes qui ne se sont dans mon groupe qui ne se sont jamais connectées. Donc, je dois les relancer. Ils doivent cliquer quand ils ont été inscrits euh, sur un, un lien qu'ils reçoivent pour valider leur inscription. Sinon, ils n'accéderont jamais à ce que je vous montre là. Donc, le back-office, vous l'avez ici. Hein. Donc Là, ce n'est pas un lien d'affiliation, c'est pour aller sur votre back-office avec votre email et le mot de passe avec lequel vous vous êtes inscrit. Donc, vous avez décidé, euh, je vais prendre un pack à, à 1500 dollars sur, euh, sur 30 mois. Donc, c'est 50 dollars par mois. Hein. À savoir aussi que vous pouvez payer plusieurs échéances à la fois. 50, vous pouvez mettre 50, 100, 150, 200, 250. Voilà. Bon. Si vous mettez 1500, bon, ce n'est plus des échéances, c'est carrément payer le pack. Vous avez compris que vous pouvez payer suivant vos rentrées d'argent et, et justement prendre de, de l'avance, hein, quelques mois d'avance, pas avoir à payer. Euh, pour les mois suivants. Donc ça, c'est important de comprendre que c'est extrêmement souple. Vous voyez, là, je vous parlais de, de paiement par Visa. Le reste, le fonctionnement pour les autres paiements en crypto, c'est à peu près pareil, un peu, plus, euh, voilà, un peu plus technique. Mais sur la carte Visa, c'est vraiment très simple. Et surtout, il faut bien regarder ce qu'il y a à l'écran. J'insiste beaucoup. Donc voilà. J'ai décidé de, de mettre 50 dollars, donc je vous remonte. Donc, il y a un menu à gauche qui s'appelle Transactions monétaires. Je mets le montant de 50 dollars. Je sélectionne la carte Visa, elle n'est pas compliquée à trouver. Hein. Vous cliquez sur le bouton Sélectionner et vous êtes à ce point-là. On arrive, il y, a un, il y a une information qui apparaît, mais je le dis n'est pas forcément lu la seule chose que vous avez à remplir et surtout pas le reste c'est les coordonnées bancaires vous n'allez pas mettre votre adresse et tout ça parce que là c'est le bazar il, il, il vous met une adresse il va regarder déjà alors il faut hein, il, il, va, il va regarder ce que vous avez sur le sur le sur le compte quand même c'est ça me paraît évident et c'est bien marqué et je sais que j'en ai plusieurs qui ont, ont des problèmes avec, la, avec leur banque, et on dit c'était quoi ça? Et il y en a un qui a refait le compte, a fait un paiement, juste avec les coordonnées bancaires, sans mettre ce qu'on voit à l'écran, billing address, donc vos adresses physiques, ça passe nickel. Voilà, donc j'espère que j'étais un, un peu lourd pour, pour expliquer ça, mais ne mettez, ne vous compliquez pas la vie. Voilà. Carte, date d'expédition d'expiration de la carte et le trigramme qui est derrière votre carte. C'est terminé. Vous acceptez. Vous, vous cliquez sur le bouton continuer. Et alors là, euh, voilà vous arrivez là. Vous payez. Il y a un bouton payer évidemment. Paye, ce qui, est, ce qui est évident. Et voilà. Vous recevez un message de ce... Voilà. Thank you. Donc, euh, tout le monde comprend ce que ça veut dire. Merci pour le paiement. Et vous retournez back to the store. Donc, c'est le back office. Et... Vous arrivez sur un placard, moi j'appelle ça un placard, le règlement est bien passé. Donc là, vous ne pouvez pas le louper avec une <rire> belle coche, un rond bleu avec une coche blanche intérieure. Euh, là, vous avez, en théorie, 50 dollars dans votre solde, qui va vous permettre ensuite, et là d'ailleurs, je vais passer sur le, ce que je vous ai expliqué un pack à 1500 dollars. On va payer la première échéance, donc sur un ordinateur, c'est à droite, hein. sur un téléphone, les, les dispositions sont différentes, mais vous allez trouver, c'est investissement, et là, vous allez choisir l'investissement soit de démarrage, puisque là, vous allez chargé 50 dollars, soit pour payer une échéance, soit pour payer la première échéance. Donc, vous, si c'est la première, bah, il va falloir choisir le, le pack, tout simplement. Hein, et, qui correspond à ce que vous avez chargé évidemment, et puis là, vous payez. En général, il n'y a rien à faire, puisque le paiement se fait directement sur le compte principal. Le compte de partenariat, c'est différent, je vous en parle tout, tout de suite après, hein, qui peut se remplir et qui permet, comme je vous ai dit tout à l'heure, de, euh, bah, de quasiment autofinancer euh, vos, vos parts Donc, euh, vos échéances. Donc, vous réglez, et puis après, voilà. Donc, il vous montre l'équivalent des parts, donc des pièces, et de ce que vous avez. Donc là, pour celui-ci, c'était 40 000, 42 000. Hein? Voilà, donc ce sont des opérations qui prennent euh, allez, entre une à deux minutes. C'est plus loin à vous expliquer. Mais euh, c'est assez, euh, le plus long, ça sera de mettre vos, vos coordonnées bancaires. Faites attention en, en, en les mettant, euh, puisque euh, moi, ce que je fais, c'est que je fais des copier-coller hein, euh, pour chaque euh, partie de, de chiffre. Ça, c'est une technique, je ne sais pas si c'est la meilleure, mais euh, qui permet de ne pas avoir à retaper tout le code à chaque fois. Pour ceux qui ont peur de payer par, par Internet, parce que si vous avez un... Euh, si Effectivement, euh, la plateforme de paiement peut être sécurisée, mais si votre ordinateur a un, un espion il voit ce, qui, ce, qui, ce que vous tapez. Voilà. Donc, moi, je fais des copier collés je mets ça dans un coin, mon, mon numéro de cas, euh, voilà. mais il faut savoir faire toutes ces petites manipulations. Euh, mais après vous pouvez taper hein, si vous avez un antivirus ou tout ce qu'il faut il bah, n'y a pas de souci. voilà voilà donc euh, je vous ai parlé du paiement par carte bancaire qui n'est pas compliqué maintenant bah, il est 45 c'est parfait je vais arrêter le partage et pour ceux qui, bah, qui ont suivi euh, hein, qui veulent juste investir dans ce projet là bah, je vous souhaite une bonne soirée une bonne, euh, une bonne fin de lundi, lundi de Pâques et là, je vais passer maintenant à la partie euh, marketing. Hein je le répète, non obligatoire. C'est parti. Alors, je ne sais pas s'il y en a... Alors, je répondrai aux questions, mais là, je peux anticiper avant de mettre le, le plan de marketing. Il euh, n'y a pas de paiement automatique. Il n'y a pas de paiement automatique dans les échéances et je pense qu'il n'y en aura jamais. Je vous explique pourquoi. Parce que la société, je vous ai dit, c'est gagnant-gagnant. C'est une confiance qui est entre vous, entre entre nous et eux. Elle pourrait mettre un système automatique. C'est tout, tout à fait faisable. Ça engendrerait des choses un, un peu un peu difficiles. Au niveau administratif, c'est déjà cette première, euh, première raison. Mais la deuxième raison, et est plus importante, c'est votre choix de payer ou pas. Et de payer, euh, si vous voulez, si vous payez 50 dollars, mais que vous avez 150 dollars de disponible, vous pouvez, pouvez payer trois fois. du hein, moins, trois fois. Trois fois 50 dollars, donc trois échéances. Donc, si ce n'est pas... Un, euh, ça vous permet d'avoir trois mois d'avance. Sauf dans un cas de bonus. Ça, c'est très particulier. Le cas de bonus... Vous avez une case à cocher, je, je l'utilise, mais c'est un petit peu perturbant si vous voulez avoir des bonus. Hein? Alors, si vous avez des packs importants, vous pouvez avoir des bonus sur 50 dollars. Les bonus sont, sont moins importants. Mais attention, ça ne décale pas l'échéance. Donc, euh, voilà, c'est un choix. Hein? Tout est un choix, tout est de la souplesse dans ce qui est proposé. Mais il faut bien faire conf confiance à, à, à la société. C'est pour ça qu'il n'y aura pas... De, sauf si je me trompe, mais ça m'étonnerait, il n'y aura jamais de paiement automatique. C'est pour vous laisser une liberté de choix. Si vous ne pouvez pas payer, je le répète, euh, bah, votre PAC sera désactivé. Et puis si, hein, ça c'est le cas extrême, si, si vous avez des remords, et, parce que vous n'aurez pas la totalité, vous aurez bien compris, ben, et même moins que ce qui lui était prévu, eh bien, vous, vous pourrez... Euh, moyennant un mail au support, ou en passant par moi, si vous dépendez de moi pour la France, euh, de, de demander à, ou à, ou à vos partenaires nationaux, hein, parce qu'il y en a un petit peu partout, pour la francophonie, euh, de, bah de faire le nécessaire, mais vous pouvez passer par support, c'est Maxime qui s'en occupe actuellement, et euh, il est très réactif, il va vous réactiver le PAC, moyennant euh, de payer les échéances manquantes. Voilà pour ce que. Alors, ah oui, bon, je vais répéter ça parce que. Alors, à l'ordre donné à la société de la, de la carte, il ben, n'y a aucun ordre. Il n'y a aucun ordre. La société de la carte, je ne comprends pas la question, mais je vais essayer d'y répondre parce que là, ça n'existe pas. La société par carte bancaire, on parle bien de carte bancaire, eh bien, on met, le, on met le, les coordonnées de la carte bancaire. J'essaie de réfléchir en même temps, mais je ne vois pas. Coordonnées bancaires, date d'expiration. Ah oui, non, ah oui, si, j'avais bien compris, j'ai répondu. Il n'y aura pas d'ordre euh, automatique de banque. Ça, je suis formel. Il n'y a pas euh, d'éviter tous les mois euh, mon compte de banque. D'ailleurs, euh, le compte de banque, ça n'existe pas. Sauf passer par des passerelles. Dans, dans, dans, mais là, je ne vais pas m'engager là-dessus. Euh, mais même, euh, même en passant par Perfect Money, euh, qui permet euh, un chargement, il n'y a, a pas de paiement automatique. Voilà. Jean-Bernard, j'espère que j'ai été... Jusqu'à maintenant, hein. je répète, on est le 10 avril, peut-être que la société changera, mais ça m'étonnerait fort, puisque les autres sociétés qui font le même, euh, qui sont dans le même euh, domaine de financement participatif, euh, ne le fait pas pour, pour les raisons que, que j'ai expliquées. Voilà, donc je vais terminer à peu près en 10 minutes, donc c'est très bien 50, 19h50 pour le plan de marketing. Alors, j'aime bien dire que ce plan de marketing, vous le verrez, tient sur une page. Et ça, c'est. C'est facile à comprendre. Euh, alors, je vais... Euh, voilà, ce n'est pas pour tout le monde, mais c'est la possibilité de créer une entreprise internationale, donc avec la société. C'est un choix. alors euh, Ça, si les gens connaissent, c'est un petit peu euh, voilà classique. Ce qui est très intéressant pour moi par rapport à tout ce qui existe actuellement, c'est que sans avoir euh, investi, mais, c'est à double tranchant, vous pouvez déjà devenir partenaire. Et même sans avoir vérifié votre compte, que je conseille à faire aussi pour avoir toutes les possibilités, les contrats, les certificats à, à disposition. Mais la vérification de votre compte n'est pas obligatoire pour devenir partenaire. Euh, vous avez juste à signer. Signer, ça veut dire cocher un contrat qu'on va vous montrer, qui est en anglais, euh, qui fait quand même 12 pages. Hein, donc, euh, voilà, qui est un contrat classique entre... Euh, Hein, d'un classique, d'investissement de, de financement participatif. Après, si vous voulez le traduire, sachant que la société ne fera jamais la traduction pour des raisons de bah, dans différentes langues, ça peut poser des problèmes juridiques. Hein. Donc, c'est en anglais, c'est validé en anglais. Après, à vous de voir, vous faire une traduction euh, simple euh, pour voir ce qu'il en est, si vous, vraiment vous êtes... Euh, Bloqué sur l'anglais, mais, euh, c'est un contrat qui, qui, est tout en, qui est en ordre, hein, on va dire, qui est basé sur euh, une société qui finance, et ça, ah oui, j'oublie toujours de le dire, MLC Engineering dépend de Holo BL like la société qui est à Sainte-Lucie. Donc, ça, c'est une question, euh, pour les, bah, pour, pour éviter de payer des, un, des impôts tout en restant légal et en pouvant justement émettre plus tard des dividendes. Parce que je vous dis, si la société est en France, est en France ou dans un autre pays avec des, des critères compliqués, je veux dire que déjà, on, on, vous, met, on vous prendrait plus d'argent et ça ne serait vraiment pas euh, facile. Hein. Voir euh, plus qu'au contraignant, euh, je ne vous fais pas un dessin. Hein. Je pense que certains connaissent un peu les, les méandres de l'administration, en tous les cas en France. Donc, je préfère que ça soit à l'étranger. Ne vous inquiétez pas, quand vous, payez, quand vous récupérez l'argent, on ne vous oubliera pas. Hein. Bien sûr, ce que vous gagnez, ce que je vais vous montrer, ce que vous gagnez là, il faut le déclarer, hein, puisque c'est voilà, votre choix. La société n'ira pas interférer avec vous dans ce que vous gagnez, surtout si vous utilisez pour l'autofinancement, c'est-à-dire financer des parts. Donc, euh, ça, il n'y a rien à parler avec euh, le côté administratif. Donc, je parle démarrage rapide, facile, euh, ouais, développement international. Il n'y a pas de contrainte. Il n'y a pas de contrainte. Vous faites gestion libre de vos horaires. Vous faites ce que vous voulez. Euh, évolution de carrière, bah, ça, c'est vous. Hein, si vous voulez euh, développer euh, rapidement, en parler à beaucoup de personnes parce que le projet, vous le sentez bien, euh, bah, allez-y. Hein, et là, vous allez gagner des pourcentages, vous allez voir sur sur ce que les vos partenaires vont mettre dans ce projet-là hein, donc euh, et puis derrière on a quand même des gens qui sont extrêmement qui sont expérimentés mais en plus euh, ils sont ils sont jeunes hein, euh, Yvan et Elena hein, notre interlocutrice française et bien et puis la fondatrice hein, aussi de j'ai la chance d'être directement relié à ces personnes-là que je connais et que j'estime. Donc, de ce côté-là, moi, je n'ai aucun doute. Après, euh, bien sûr, c'est juste ma parole. Donc, le contrat, qu'est-ce qu'il vous propose en tant que plan de marketing Certains connaissent, un plan de marketing, c'est une évolution. Attention, euh, vous n'allez pas gagner de l'argent la, euh, comme ça en, en claquant des doigts et ça ne va pas venir tout seul. Hein faut en parler autour de vous, créer une équipe. Moi, je vous conseille, si vous vous débutez, de, de trouver trois personnes. Trois directs, trois personnes directes, des amis, des connaissances qui veulent, euh, qui ont quelques moyens, évidemment, hein, parce que s'ils si viennent juste s'inscrire, euh, ça ne va rien vous rapporter et ça ne va rien leur rapporter. Puis après, oh bah, je n'ai rien gagné. Bah, si vous mettez zéro, zéro fois zéro, ça fait zéro. Il n'y a aucun souci là-dessus. Je pense que tout le monde peut comprendre cela. Voilà. Et c'est bien sûr une, une question de critères, finan, euh, de critères financiers qui ne sont vraiment pas élevés. Vous allez voir, vous signez le contrat de partenariat. Je peux vous le dire déjà. En tant que partenaire, en général, vous, a, vous, vous accédez aux commissions, parce qu'on parle bien de commissions, de vos directs. Et bien là, vous verrez que c'est sur quatre niveaux. Je vous explique ce que c'est ceux qui ne savent pas, et donc pour passer donc dans un rang, alors regardez, je vous le montre c'est bon, vous avez tout vu partenaire, spécialiste, master, expert, professionnel voilà. il, il y a quatre ans on va dire parce que le grand partenariat, on ne peut pas dire que vous ayez fait grand chose c'est à dire euh, juste signer un contrat hein. voilà, donc tout le monde est partenaire quand il signe ça mais c'est très important parce que là vous avez votre lien d'affiliation dont je parle tout à l'heure ça, c'est le plus important. Votre affiliation, c'est ce qui va vous permettre d'en parler aux autres. Hein. vous en parlez pas de MLC. Oh, j'ai un truc, regarde, regarde sur le site. Hein. Votre rôle, c'est de les accompagner. Et puis, surtout, de, de, en premier, ne pas oublier leur donner le lien. Hein. Hein, sinon, ils vont aller sur MLC. Ils, fly, ils vont chercher, ils vont chercher. Ne les laissez pas dans la nature, sinon vous les aurez perdus Ça, c'est une certitude. Voilà, donc un suivi minimum pour gagner de l'argent, c'est normal. Donc, Spécialiste, ça, cette colonne, vous voyez 250 dollars, c'est votre investissement. Donc, euh, imaginez que vous ayez pris un pack direct à, à 250 dollars. Ça y est, vous avez déjà votre qualification en tant que spécialiste. Il vous faut simplement deux personnes en plus qui ont mis au moins 100 dollars. 100 dollars, c'est rien du tout. Même s'ils ont payé 50 dollars sur... Euh, en, euh, ils ont pris des échéances à 50 dollars par mois, en deux mois, ils arrivent à 100 dollars s'ils n'en avaient que deux. Moi, je vous conseille, donc, ce n'est pas un conseil, je vous propose, je, je vous dis, hein, ce n'est pas un conseil, je vous dis, si vous décidez de faire ça, trouvez trois personnes qui sont capables d'en parler autour d'eux de, aussi. Après, vous pouvez avoir autant d'investisseurs que vous voulez, en dirait, vous pouvez avoir 5, 10, 20, 30, 40, ça, c'est aucun, pro, aucun problème. Mais après, il faut pouvoir les suivre. Alors, il y en a qui vont vouloir être investisseurs. pas de problème vous les suivez dans mon investissement, mais pas dans le développement. Mais trois personnes, hein, c'est important, que vous allez suivre et que vous allez aider à progresser de la même manière que vous le faites. Donc, spécialiste, Master 500, donc euh, c'est 250 dollars de plus, hein, donc ça veut dire que ce hein, n'est pas un sacrifice hein, que vous faites. faut hein. oh, bien d'accord, ça c'est votre investissement. Donc, si vous investissez, c'est n'est pas pour… Euh, monter dans les grades entre guillemets, mais c'est d'abord pour euh, avoir des plus de parts. Hein. Et si vous le faites d'une manière intelligente, et eh bien tout ça, vous avez compris, vous avez touché des pourcentages, des commissions, et eh bien ça risque de le plus grand risque, c'est que ça vous coûte rien du tout dans l'évolution. Et ça, c'est, voyez quand même, avoir des parts, des parts uh, gratuites avec un petit effort de développement. Euh, C'est nirvana dans, dans ce qu'on fait. Hein. Donc, trois investisseurs, on à 200 dollars. Donc, vous avez 500 dollars, 200 dollars, 3 fois 2, 100, 600. Si vous faites le, le calcul, 600 plus 500, ça ne fait pas 2000. Vous avez compris que soit vous avez mis plus d'argent de votre côté, vous prenez un pack à 1000, soit les investisseurs ont, mettent plus de 200 dollars, donc ça va, évoluer, ça va évoluer. Soit vous avez d'autres investisseurs que les trois que vous avez sélectionnés pour aller plus loin, qui mettent euh, tout compte. Hein. C'est pour ça vous faut avoir une dizaine de personnes en direct, euh, voire euh, aucune limite là-dessus, qui vont vous apporter des commissions et en plus, qui ne vont pas être trop, euh, euh, voilà, trop contraignants pour euh, pouvoir plus vite parce qu'ils veulent juste investir. Donc, l'évolution, eh vous êtes master quand vous arrivez là, 500 dollars et 2000 au cumul. Hein votre investissement, plus ceux des investisseurs. Et là, vous passez une étape. Le principe après, c'est de, ça s'appelle de la duplication, que vous ayez trois masseurs en direct. C'est pareil. Donc, ça veut dire que les trois, c'est pour ça que j'assiste sur trois, trois investisseurs, mais qui veulent euh, euh, évoluer et gagner euh, sans attendre euh, hein, les dividendes, eh bien, vous, le, vous pouvez leur conseiller ça, de faire pareil. Et quand euh, bah, les trois arrivent master, eh bien, vous êtes expert. Je pense que d'ici là, s'ils ont fait leur job, vous allez toucher les commissions. Et si vous n'avez pas mis tout dans votre poche, eh bien euh, vous avez euh, sûrement réinvesti au moins 1 500 dollars. Hein voilà. Et puis après, c'est qu'une question de, de développement. Ça se fait pas tout seul, mais euh, quasiment euh, dans la... C'est un développement naturel. De la même manière, eh bien, ces trois masters, ils vont devenir experts hein, euh, ou pas. Hein, ça, ça dépend euh, s'ils si, si, si ne font pas le nécessaire. Mais pour être euh, voilà, au top du rang euh, professionnel, hein, c'est le, le grand rang dans, dans le MEC, euh, ce n'est quand même pas des, une fortune. 5 000 et 10 000. Hein. Certains peuvent être euh, professionnels avec... Euh, avec euh, allez, une trentaine de personnes dans leur équipe. Hein. Quarantaine, il faut voir les calculs qui ont, mis, euh, bon, des, qui ont pris des packs importants. S'ils ont pris des packs importants, les critères financiers, là, euh, il n'y a même pas à vous en occuper, c'est juste la construction. Donc, je dirais, pas que c'est très facile, mais c'est facile d'être professionnel avec ce système, si on s'en donne un minimum la peine. Voilà, donc, pourquoi être euh, passé des rangs, Vous allez me dire eh bien, quand vous êtes partenaire, vous avez pourcentage. 15% déjà, en direct, c'est 15%. C'est pas mal. Hein, D'autres hein, euh, marketing sont moins généreux dès le départ. 15%, et surtout, vous avez déjà 4 et 2 et 1%. Bah, Qu'est-ce que c'est que ce truc bah, Votre direct, là, il a dit oh, bah moi, je suis intéressé. Hein, Peut-être un de vos, des trois qui, qui sont intéressés pour développer, eh bien, ils vont en parler, et puis bah, ça sera. Euh, celui qui va être inscrit avec votre direct, eh bien, ça sera votre deuxième niveau, et ainsi de suite. Et ces pourcentages paraissent anodins, et plus on descend, plus ça paraît anodin, mais c'est ce qui va faire votre chiffre d'affaires tout au long de, de votre vie dans la société en tant que marketeur, MLC. Donc ça, c'est très, très important à comprendre et à construire dès le départ d'une manière cohérente, comme je, vous, comme je viens de vous expliquer. Donc, 15-4-2-1, vous passez spécialiste, suivant les critères expliqués au-dessus. Eh bien, toujours 15, mais là, vous touchez un pourcentage de plus. Là, vous touchez 2, 2 de plus. Vous passez de 2 à 4 Mais ça veut dire quoi ben, Ça veut dire quand même que vous doublez. Imaginez que quelqu'un mette un, à votre troisième niveau. Euh, alors, allez, Alors, il, il prend un gros pack de 10 000. Voilà. Eh bien, si vous êtes que partenaire, vous avez, eh bien... Euh, vous avez 2%, ce qui est déjà pas mal. Mais si vous êtes spécialiste, vous avez le double de 4%, vous êtes 4 de, de 10 000, c'est-à-dire 400. Dans l'autre cas, de, de 200 dollars. Voilà. Pareil, hein, dans les autres masters, eh on a des pourcentages qui augmentent un petit peu au fur et à mesure, mais ça ouvre ce qu'on appelle des niveaux inférieurs. 5, 6, 7 pour master. Donc, on est comme voilà, vous voyez, on a 0,5%, mais en théorie, euh, votre équipe, si elle est bien construite, et bien assez élargie. Hein, mais vous n'avez pas, en théorie, à vous en occuper si vous avez fait, si vous avez bien expliqué à vos développeurs, hein, vos équipiers qui ont développé aussi leurs équipes, de, comment ça fonctionne. Hein. Ce qui est vraiment important, c'est bien vous occuper de vos directs. Donc, on passe à expert, donc c'est pareil, ça, ça ne bouge pas, mais ça ouvre. On a toujours un pourcentage qui augmente sur le quatrième, cinquième, sixième, niveau, mais là, on ouvre deux niveaux de plus. Et le truc ultime, et ça, j'aimerais bien qu'il y ait un maximum de professionnels dans les équipes qui sont construites, eh bien là, déjà, on a un cent de plus. Ça paraît anodin, mais ça peut faire pas mal, hein. 1% sur, sur un, un pack élevé, ou même pas élevé, mais bon, au cumul de plusieurs directs, si vous avez plusieurs, plusieurs directs, c'est très, très bien. En théorie, si vous êtes professionnel, vous avez compris, c'est trois. Vous avez un minimum de trois personnes en direct. Voilà. Je vous conseille d'en avoir plus, puisque c'est pour les. Hein, tout le monde ne va, va pas faire le nécessaire. Et si tout le monde met des, prend des packs à 100 dollars, ça va être plus long. Mais il y en a sur le nombre qui, vont, qui ont un peu plus de moyens financiers et qui vont faire progresser. Donc, je finis avec ça, puisque j'ai dépassé, j'ai l'alarme. Voilà. Donc, pour le dernier, bah, vous avez une ouverture sur jusqu'à 20 niveaux. Bon, là, c'est énorme. C'est n'est plus vous, vous qui contrôlez, mais je peux vous dire, que ça tombe régulièrement dans... Ça veut dire que vous avez une, une filiation <rire> sur, sur 20 niveaux, c'est très bien. Sachant que tout ça est tout à fait légal, je l'insiste là-dessus, et en plus, ça ne veut pas dire que vous pouvez avoir une personne sur le quatrième niveau hein, qui, est, qui a, un, qui a un, un rang supérieur à vous. Ce n'est pas parce que vous êtes... Euh, master-là, que je vous le dis d'expérience, que ne peut pas y en avoir un qui est expert en dessous. Parce que c'est son propre développement et vous n'avez pas la maîtrise de son développement. La seule maîtrise que vous avez, c'est le vôtre. Voilà. Donc, je termine là-dessus. Les conditions, eh bien, sont quand même assez simples. Alors, je vais passer là-dessus puisque je vous ai expliqué quand même le détail. Je vais pas revenir. Là, c'est juste vraiment pour insister sur les points importants, le, les statuts, tout ça, le, avec un petit schéma, mais tout ça, vous, pareil, vous pouvez l'étudier et le voir dans le back-office. Hein. Donc, le minimum pour retirer, hein, ça arrive dans le, dans le solde de partenariat, dans le compte de partenariat, 50 dollars. Vous pouvez le retirer suivant les, les, les propositions de plateforme qui sont dans Là, dans les retraits, c'est surtout de la crypto. Voilà. Donc, euh, l'accumulation de ces 200 dollars, je passe parce que si vous passez des niveaux, les 200 dollars, ils sont largement acquis. Euh, le rendement élevé, bah là, je parlais professionnel jusqu'à 16%. Voilà. Donc, ça peut être énorme. Pour ceux qui ne connaissent pas, euh, ça peut paraître euh, pas suffisamment. Euh, intéressant financièrement, mais je peux vous assurer que si vous développez bien, vous êtes assuré, euh, en plus de ce que vous avez touché avec les dividendes, d'avoir euh, de l'argent qui tombe euh, très, très régulièrement. Voilà. Donc, tout ce que je peux vous conseiller, et pour bah, terminer cette euh, conférence, c'est eh bien de créer votre équipe. Je répète, pas obligatoire. Ça contribue à l'amélioration de la vie de l'humanité. Ça, c'est pas rien. Et puis, euh, bah, sur un marché croissant, c'est voilà, puis après, réalisez vos rêves. Vous avez une, vous avez une société à vous, c'est formidable. Vous dépendez plus de personnes si ce n'est du développement de votre, de votre business. Voilà. Donc j'ai terminé. J'ai dépassé un petit peu. Donc je vais regarder si j'ai des questions. Euh, non, c'est pas non, non, non, non. Donc je n'ai pas de questions supplémentaires ici. Ah, euh, ai... les deux investisseurs respectivement. Il en faut trois s'ils veulent continuer à investir. Il en faut trois s'ils... En... Alors que je deviens spécialiste, s'ils investissent encore, je passe directement au master. Effectivement, et respectivement, pour devenir professionnel. Alors, c'est un... un enchaînement euh... <rire> intellectuellement compliqué, ces phrases. Euh, je pense qu'il ne faut pas... Non, pas du tout. Ce n'est pas un... On peut appeler, il y a des binaires, des ternaires pour 3, 3 par 3. Non. Vous pouvez euh, avoir qu'une personne, mais le plan, vous avez, si vous voulez progresser dans le plan, il faut 3, 3 directs quand même qui développent. Mais vous pourrez en avoir 5, 6, 7, 8, 9, 10, 100, 1000 en direct. Hein? Ce n'est pas, euh, pas ce qu'on appelle une matrice forcée ou voilà. rien à voir. C'est un développement. Mais moi, c'est le conseil que je vous donne suivant le, le plan marketing. Si le plan était différent, je vous donnerais d'autres conseils. S'il fallait, il y, a, il y a des plans où il faut 5, 6, 7 personnes pour arriver au bout du, au bout du plan, ce qui n'est pas une obligation d'ailleurs. Hein. Hein, être professionnel, c'est un objectif, mais il y a le chemin. Hein. Voilà. Donc, euh, le tout, c'est de trouver un, euh, trois personnes qui veulent, qui veulent jouer le, le rôle. S'ils sont juste investisseurs, effectivement, ça ils ne vont, vont, vont pas devenir eux-mêmes euh, master, etc. Ils ne vont pas progresser. Donc, euh, mais dans ce système, tout le monde est important. Ceux qui veulent investir, c'est même les plus importants, puisque ça fait progresser et ça fait avancer la société hein, dans le développement du produit. Et puis les, les, les développeurs, bah, ça, crée, euh, ça, ça fait grossir euh, le nombre d'investisseurs de, de, bah, de, potentiels. Hein. Donc ça, c'est ça va passer l'un sans l'autre, sinon, euh, ça serait la société dans un système classique qui ferait de la pub, elle n'en fera pas, elle n'en fera pas directement, euh, hein, parce que ce n'est pas dans son intérêt d'avoir un budget publicitaire pour cela, hein, c'est nous, et euh, on est rétribué pour ça. Énormément de sociétés fonctionnent comme ça depuis, euh, depuis des, des décennies, Maintenant, on peut dire ça, hein, sur, certains, sur certains produits, euh, pour des pas les citer à base de plantes, voilà. Donc là, on est sur vraiment un produit euh, euh, qui en, avec des packs. Et ensuite, bah, euh, vous aurez, si vous avez développé, bah, il y aura sûrement des, des commissions qui aussi qui tomberont sur les ventes des produits. Il y aura peut-être un plan différent, je ne sais pas. Là, ça ne dépend pas de moi, c'est la société qui décidera. Donc, c'est à double détente avec les packs au départ pour l'investissement pour et puis pour euh, ensuite... Euh, sur chaque vente de produits, de, de hein, savoir que… Euh... Allô Oui Excusez-moi, vous m'entendez oui. Tout à fait, Babel. Oui, vous pouvez parler. OK, voilà. Euh, Dites-moi, c'est possible d'avoir le PDF de présentation bah, C'est d'autant plus facile qu'il est dans le back-office. C'est dans le back-office c'est dans le je back office. Trouve... Alors, vous le trouvez dans euh, « dans Pour les partenaires ». Pour nos partenaires. Alors, ça veut dire justement ce que je viens de dire, c'est qu'il faut signer le contrat de partenariat. Oui, oui, oui, c'est déjà signé. Déjà déjà fait, il y a le lien d'affiliation, parfait. Et donc, ça doit être le dernier menu matériel pour… Matériel, ouais, okay. Il y en a, c'est en, en anglais, en français, en anglais… En... J'ai oublié, oublié de dire qu'il n'y a pas de limite. Vous pouvez euh, en parler partout. Si vous avez une personne, vous êtes, je sais pas, en Afrique, vous oui. connaissez une personne en Polynésie, en Islande. Vous pouvez tout le monde. Okay. Parler. Il n'y a pas de limite oui. géographique. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. voilà Bonne soirée. Bah, je vais vous laisser quand même parce que je vais arrêter. Je partage. Okay, Alors, merci d'avoir participé en tous les cas. Hein, pour un truc de Pack voilà